Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là. Euh, bienvenue pour cette séance de Sparkle du mardi soir, comme tous les mardis soirs, 18h. Ce soir, on va travailler un peu sur diverses choses, mais euh, sur tout ce que vous voulez d'ailleurs, mais tout ce qui tourne autour de quelle valeur mettre en nature de l'élément, la fameuse propriété P31, qui est une propriété euh, omniprésente sur Wikidata, et qui pourtant est parfois euh, euh, mal utilisée, pas utilisée à son plein potentiel, donc, beaucoup de surqualité aussi. Des informations qui sont présentes en P31 et qui n'ont rien à faire en P31 parfois, euh, beaucoup de choses euh, bah, qui sont euh, améliorables. Alors là, on est plutôt sur un niveau de détail assez avancé de Wikidata. Euh, souvent, c'est des informations qui sont pas incorrectes en soi, qui sont pas invalides en tout cas, euh, mais qui pour une bonne gestion des données euh, devraient être. Euh, devrait mieux être structuré, mieux, mieux fait. Donc euh, je ne sais pas si vous avez des idées en tête autour de ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. C'est une question qui revient très souvent, y compris dans Wikidata, dans les discussions internes. Euh, je, ce que je vais dire d'ailleurs, ce n'est pas forcément des réponses euh, parfaites non plus moi-même. Hein. <coughs> J'ai parfois des, des, des points de vue un peu tranchés sur la question. Euh, moi j'aime bien quand les données sont bien structurées. Euh, avec une bonne valeur de V31, les données seront bien gardées. Euh, donc je vais aussi vous donner mon opinion que je vous donne comme mienne et non forcément comme euh, bonne. Euh, donc n'hésitez pas aussi à réagir dans le chat et à me dire euh, euh, ce que vous en pensez. Euh, mais je vais quand même à chaque fois essayer d'expliquer d'où vient ma réflexion, pourquoi je vous dis ce que je vous dis, euh, notamment en me basant sur des exemples et des exemples autour de Sparkle. Euh, parce que parfois, en fait, euh, le problème de mettre des valeurs redondantes, des valeurs contradictoires, euh, des valeurs euh, euh, partiellement euh, redondantes, parfois pas totalement.. Euh, il y a plein de cas de, de valeurs en P31, en nature de l'élément qui sont problématiques. Et je vais essayer d'illustrer de avec des exemples. Donc, voilà. Je ne sais pas si le sujet vous intéresse et vous parle, euh, je l'espère. Et euh, de toute façon, comme je disais, on pourra prendre plein d'exemples euh, au fur et à mesure. Euh, je pense que ça sera encore le plus parlant pour vous. Donc, euh, sans plus tarder, on passe sur mon écran. S'il veut bien, Donc, on est sur Big e Data, comme d'habitude. Euh, une des toutes premières choses à dire, c'est que tout élément n'a pas forcément besoin d'un P31. Euh, Est-ce que j'ai un exemple en tête là évidemment Je ne vais pas en avoir. Euh, si j'essaye euh, euh, un musée d'art, par exemple, pour un un exemple général. Musée d'art. Alors déjà on voit qu'il y en a deux. Musée consacré à l'art et l'exposition d'œuvres d'art. Ok. Art museum. Musée d'art. Voilà. Qu'est-ce que c'est Art museum. Art museum dans les deux cas. Mm -hmm. Voilà. Ça, ça commence bien. Et il y en a un qui est un musée de culture et bâtiments. Bah voilà. Titrement. Ça, ça me Existe le poil rapidement, ce genre de, de, de confusion entre deux choses un peu différentes. Et ça, c'est euh, sous classe de musée de la culture aussi. Mais pourquoi ont-ils fait la distinction Je ne sais pas. Hum. Et en plus, celui-là dit institution pour les bâtiments utiliser l'autre. Sauf que celui-là dit aussi que c'est une institution. Voilà. Typiquement, je n'ai pas du tout préparé cet exemple, mais je ne sais pas pourquoi je sentais que ce serait un bon exemple. Et en fait, c'est effectivement un très bon exemple. Euh, celui-là dit bien "building workspace space", édificiaux, spatiaux logo. Donc tout ça, ça parle de bâtiment de lieux. Euh, et là, il y a un, une sous-classe d'organisation qui arrive au milieu. Pourquoi euh, En plus, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intervenus sur ces. Sur ces, sur ces éléments-là, j'ai le petit gadget qui me donne toutes les personnes qui ont contribué, et c'est compliqué. Euh, je n'ai pas préparé, donc je ne vais pas résoudre en direct ce, ce mini Milo. Par contre, ce que je peux vous dire tout de suite de but en blanc, c'est que euh, déjà, ça c'est un bon exemple d'élément qui n'a pas besoin de valeur en nature 2, parce qu'il y a déjà sous-classe. C'est pas vrai à, 80, à 100% mais c'est vrai à 95 ou voire à 99%, que en général, quand on, est sous -classe, on a sous-classe, on n'a pas besoin de nature, et inversement, quand on a nature, on n'a pas besoin de sous-classe. Sans être totalement mutuellement exclusive, en général, on évite de mettre les deux. Euh... Donc ça, c'est un premier constat, que tout, tout élément n'a pas forcément une, une déclaration en P31, nature de l'élément. Et le deuxième constat en voyant cet exemple en direct, c'est que ben voilà, sous classe 2, quand il y a deux choses différentes, euh, on peut s'interroger, est-ce que c'est une institution, est-ce que c'est un bâtiment, est-ce que c'est les deux Alors je suis le premier à reconnaître que quand on dit euh, je vais au musée, on va autant physiquement dans le bâtiment qu'on accède à l'institution, typiquement quand on paye le billet à l'entrée, quand on va voir les œuvres, ça dépend de l'institution. Euh, par contre, si on veut savoir s'il y a des ascenseurs, euh, s'il y a. Euh, où il est son adresse, tout ça, ça, ça vient du bâtiment. Et la différence entre les deux n'est pas toujours euh, évidente. Donc, ça exige de prendre un certain recul par rapport à ce qu'on fait. Euh... Louzona nous dit ça sent quelqu'un a fait les choses correctement et d'autres ne se sont pas embêtés à faire la distinction organisation bâtiment exposition oui c'est c'est sans doute ça c'est quelqu'un qui a commencé par bien faire et ensuite quelqu'un d'autre qui est repassé derrière et qui a euh, mis un peu le bazar et souvent d'ailleurs dans la majorité des cas en fait c'est ça c'est quelqu'un qui commence par mettre un élément euh, alors correctement c'est peut-être un jugement de valeur mais en tout cas avec une façon de penser, il crée un élément en pensant à un musée en tant que bâtiment, par exemple. Et il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dessus et qui va vouloir, de son point de vue, l'améliorer. Et sans doute que cette personne est dans le fond plutôt bien intentionnée, mais en fait on va se prendre un peu les pieds dans le tapis, comme on dit, et en voulant l'améliorer, va faire, en tout cas, trahir l'intention originelle. Il va mélanger plusieurs choses. C'est important parce que, um, typiquement, si je fais des requêtes et que je m'intéresse m'intéresse qu'au musée en tant que bâtiment et que je veux savoir, par exemple, la date de création d'un bâtiment, la date où il a été euh, bâti, euh, du coup, si j'ai des bâtiments et des institutions et que je demande la date de création, est-ce que c'est la date de création du bâtiment moment où on a mis les briques les unes au-dessus des autres, ou est-ce que c'est le moment de fondation-création de l'institution, <rire> le moment où en fait, pour résumer grossièrement, quelqu'un a signé un papier pour dire que cette institution est maintenant officielle, a été créée. Et ça pour les musées, c'est une catastrophe à chaque fois, parce que certains utilisent la même propriété, enfin, plusieurs personnes différentes utilisent la même propriété avec un sens différent. Et en général, le sens émerge. En fonction de la nature, et en, si on mélange les natures, bah le sens n'émerge plus vraiment, et on se retrouve avec le bazar. Euh, là, typiquement, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas, faut regarder en, dans le détail. Après, euh, c'est aussi lié à des, à des identifiants. Donc, que nous dit la, la BNF Est-ce que la BNF fait aussi le mélange Parce que parfois, il y a des sources extérieures qui font le mélange, et du coup, on est un peu coincé aussi par les sources extérieures. Euh, Peut-être qu'il faudrait trois éléments. Du coup, c'est souvent une solution quand on ne sait pas distinguer deux éléments, il faut en faire trois un qui mélange les deux, relié aux sources qui mélange les deux, et deux sous-éléments entre guillemets qui font bien la distinction. Et là aussi, typiquement, il faudrait regarder du côté. Par exemple, de... dans l'idéal, il faudrait regarder tous les articles Wikipédia, et il faut regarder. Là, je vais regarder le français par facilité. Donc, un musée d'art est un musée consacré. OK. Mais si je regarde musée, Ici, qu'est-ce qu'il nous dit Est-ce qu'il nous dit institution Est-ce qu'il nous dit bâtiment Est-ce qu'il dit les deux Là, Il commence bien par dire c'est un lieu. Notamment en Italie, etc. Habité par les muses. Et après, je ne sais pas s'il fait la distinction. C'est pas évident, mais j'ai l'impression qu'il parle quand même beaucoup de lieux. Même s'il fait peut-être forcément, en plus dans un article Wikipédia, on va forcément plus loin que le sujet strict, on, on fait des, des, des connexions avec le contexte et ce genre de choses. Mais typiquement, moi j'aime bien regarder en bas les catégories, ça donne des indices. Catégorie musée. et catégorie musée, c'est en dessous de quoi C'est en dessous d'institution. Voilà déjà, euh, établissement, tourisme, inst installation, institution. Édifice, voilà, là l'article, la, la catégorie en tout cas on mélange les deux. Et du coup, ben, on se retrouve un peu coincé. Que nous dit la notice Rameau euh, La notice Rameau, comme d'habitude, ne dit pas forcément grand chose. On donne des termes associés, termes génériques, musée. Ben, c'est pareil, si on remonte dans, dans ce qu'on appelle l'ontologie, l'organisation. Est-ce que musée c'est uniquement les musées et bâtiments ou est-ce que c'est musée institution bâtiment euh, on s'emploie également subdivision terme générique équipement. C'est pas forcément clair. Et c'est justement ce manque de clarté dans les sources qui parfois se retrouve dans Wikipédia. Euh... voilà euh... et du coup c'est important parce que euh, pour reprendre un autre exemple un musée on peut avoir un musée qui s'étend dans plusieurs bâtiments on peut aussi avoir un musée qui déménage d'un bâtiment à l'autre on peut avoir un bâtiment qui accueille plusieurs musées ou en tout cas plusieurs institutions il peut y avoir euh, ad noséam, vous pouvez imaginer plein de cas où il est important de faire des différences. Euh, typiquement, on peut essayer de faire une petite requête Sparkle, ce sera la première du soir, justement. Où on va demander euh, le musée, donc euh, là qui a pour nature musée, on va essayer de tenter. Musée, hop, oh, on va mettre le. Alors ah, là, c'est musée institution, ok. Et si on met euh, localisation, WDT. Localisation, pas administrative, localisation lieu, 276 lieu. Et si je fais un groupe by Q, et que pour ce Q, la variable Q qui va représenter le musée, ici, on va compter le nombre de lieux. Et on va le mettre dans une variable qu'on a appelée compte. Et on va faire avigne, compte supérieur à 1. Euh, on va espérer que ce soit pas une requête trop grosse, hein, et que ça va passer. Non, ça passe. Voilà, ça passe même en une seconde. Donc je vais me permettre de rajouter le service label. On va grouper du coup avec le label aussi. et on va pouvoir mettre le label ici. À chaque fois que vous faites un groupe, d'ailleurs, il faut toujours penser à avoir ici et ici la même chose, sinon le groupage ne fonctionne pas. Est-ce qu'avec le service ça va être trop long Non, 3 secondes et demie, ça marche toujours. Et donc là voilà, on a même un, voilà, le record, j'ai bien fait de tenter. On a un Chikamootzuzza National Park Museum qui est dans sept lieux différents. Donc là on a bien, alors voilà déjà pareil, deux voilà, natures de, nature de l'élément. Est-ce que c'est un monument un musée Ils ont mis les deux, sauf que si c'est un monument dans plusieurs pays. Ben, c'est pas un monument, enfin dans plusieurs lieux c'est pas vraiment un monument. Et lieux, alors je ne connais pas ces lieux mais ça a l'air d'être des, des, des lieux différents. Alors voilà par exemple, voilà, typiquement un exemple au hasard que j'ai pris, que j'ai pris l'extrême en plus, mais voilà, on a quelque chose qui est à la fois un monument et un, un musée. Est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est plusieurs lieux, on ne sait pas. Il y a une photo qui laisse sous-entendre que c'est qu'un lieu pourtant. Euh... Donc c'est en Bulgarie. Là, on a plusieurs lieux, donc on imagine que c'est dans plusieurs lieux. Euh, chica chica par contre, c'est peut-être plusieurs fois la même chose. Et par contre, on a une seule coordonnée, donc on se dit, mais est-ce que c'est un lieu, plusieurs lieux euh, Là, en plus, du coup, National Park, Museum, ça a l'air d'être euh, étendu. Euh, je ne parle malheureusement pas le russe, donc je ne vais pas pouvoir vérifier. Mais euh, du coup, euh, de but en blanc, là, hein, j'arrive même pas à savoir de quoi parle cet élément précisément en tout cas ou en tout cas est-ce que c'est normal tout ça ou est-ce que en plus je vois qu'il a aucune référence nulle part non ce serait trop facile de mettre des références donc on a des choses qui sont euh, là, totalement euh, incohérentes on a quand même l'idée générale hein. c'est comme je disais tout à l'heure c'est pas totalement invalide c'est pas totalement faux euh... monument au musée on peut imaginer que c'est quand même plutôt hein... Un, un, un lieu, et puis on a une photo ici. Je ne sais pas si ça donne un indice de ce que c'est. Mais effectivement, il y a l'air d'avoir un monument. Le Chipka Monument. Mais voilà, typiquement, à mon avis, il doit y avoir un Chipka Monument. Un monument lui-même, qui est intégré dans une partie de musée, qui est d'ailleurs peut-être Chipka Monastery ou Chipka. C'est peut-être aussi la même chose. Chipka, ça n'a rien à voir par contre. Voilà, comment savoir si ça, cette image-là, est dit comme une partie de lieu qui est ça Et quand je vois les deux photos, clairement, je, je suis perdu. Je ne comprends pas. Et là, par contre, Shipka et Shipka Monastery, ils ont tous les deux la même, la même image. Ce qui a l'air d'être le même bâtiment, en tout cas. Visuellement, ça ressemble beaucoup. Donc, ça, c'est une ville. Ça, c'est le monastère dans la ville j'ai l'impression donc je dirais que là au moins il faudrait retirer shiftk parce que si on a ça c'est plus précis que ça euh, voilà on a quelque chose qui est redondant je soupçonne qu'en plus ça ça soit des surparties plus une gare est-ce qu'on a une localisation localisation administrative cas dans, dans qu'on retrouve ici aussi et cas je suis prêt à parier que c'est situé dans le grand Balkan. Capital, localisation, Starazagosa. Si je remonte, est-ce que j'ai plus Je ne sais pas, on va voir. Mais... <coughs> Oblast, Starazagosa, localisation vulgarique. Non, ben ça c'est peut-être pas. Et là, du coup, on avait en lieu des choses qui sont. Euh... Ah, merci à Charazin pour l'article en bulgare qui nous dit que le parc musée national de Shikya Bouzouza est un complexe mémorial, un musée en plein air. Non, oui. voilà Il couvre les sites monumentaux et les territoires du parc, dans la ville de Shikya, dans le village de chemin voilà. C'est un complexe mémorial émotionnel qui pleure. Bah, je pleure avec toi parce que du coup, là, on ne comprend pas. Et là, typiquement, ça, si c'est un complexe, il ne devrait pas y avoir de photos. Les photos, elles devraient être sur les parties chacune. Ça, ça doit être sans doute. D'ailleurs, j'ai pas regardé quand j'étais sur la photo, mais est-ce que cette photo, si je descends ici, je peux voir où elle est utilisée Voilà, elle est utilisée sur deux choses différentes. Elle est utilisée sur le mémorial hein, d'où on a là, mais elle est aussi utilisée sur mon chipka. Voilà. Donc, euh, bah pareil, les, les images, a priori, c'est devrait être quelque chose être, qui sont plutôt uniques. C'est pas normal de le trouver à plusieurs endroits. Euh, par contre, ça me fait une jolie transition avec euh, mon sujet suivant sur les montagnes. Parce que les montagnes, j'ai découvert aujourd'hui en regardant les volcans d'Auvergne qu'il y avait euh, des choses aussi diverses que variées, pour dire ça gentiment. Euh, bon, ça c'était un exemple que j'ai pris au hasard. Après, euh, voilà, musée Boymans. Euh, ça, c'est quelque chose aux Pays-Bas, je le nom. Il faudrait sans doute mettre comme nature de l'élément groupe de sites ou quelque chose comme ça et un élément par site euh, très certainement mais je connais pas le sujet donc je vais pas m'embrigader là dedans voilà donc là le musée Boymans von Boydeningen euh, voilà pareil musée musée d'art si c'est un musée d'art musée d'art est déjà sous classe de musée si vous musée d'art sous classe de musée de culture et musée de culture allemand c'est sous-classe de musée donc là on a deux valeurs qui veulent dire la même chose les références je ne sais pas si elles sont bonnes mais voilà les références wikipédia en néerlandais ça c'est pas une vraie référence et archinform euh, archinform plutôt euh, base de données archi architecturale elle nous dit est-ce qu'elle nous dit vraiment que c'est juste un musée ou elle nous dit rien de spécial ou est-ce que euh... qu est -ce qu parce qu'il nous dit dans le nom là c'est un musée, mais il a aucune information qui nous dit que c'est un musée en général. Des euh, liens, des data, etc. La référence, il nous dit rien de particulier. Il nous renvoie même vers Wikipédia ici qui nous dit que c'est un musée d'art, donc sans aucun scrupule. Alors peut-être, je ne vais pas lire le néerlandais, mais on va peut-être pouvoir comprendre vite fait. Ce musée se trouve dans le parc des musées en Pays-Bas blablabla. blablabla ce musée effectivement il n'y de préciser trop l'histoire etc les personnes vers un lieu c'est les collections je crois le directeur Museum, Museum de Baymans, Museum de Baymans, Museum de Park, Museum de collection, Kunst, Un conservateur Kunst, donc là il nous dit bien qu'il n'a que de l'art priori. Eu. Donc euh, on va copier, coller les références pour ne pas perdre quand même les références, ça serait dommage. Mais sans aucun scrupule, je dégage musée tout court pour garder que musée d'art. Parce qu'il arrive parfois, et c'est pour ça que je prends bien la peine de vérifier, c'est qu arrive qu'un bâtiment, une institution, plutôt d'ailleurs en l'occurrence, soit à la fois un musée d'art pour l'aile gauche, l'aile ouest, comme vous voulez, et que dans l'autre partie, il soit un musée généraliste. Et du coup, les deux informations doivent rester. C'est pour ça que quand les deux informations sont présentes, alors que euh, alors que ça vaut pas le coup, ben on sait plus distinguer les cas où c'est fait volontairement exprès pour dire que c'est un double musée. Il existe sans doute des musées de la culture et de la confiture. On a un côté culturel, un côté gastronomique. Euh, je prends un exemple totalement au hasard. C'est potentiellement possible. Donc, il faut faire attention quand on met des informations à bien faire la distinction entre ce qu'on fait volontairement parce que le musée a une double vocation. Et ce qu'on met euh, euh, les deux euh, par euh, par erreur en fait ou par sur sur précision. Donc le Musée Boizman euh, von Bedingen, on apprend ici qu'il est nommé en fonction des deux. On a les dirigeants, le pays. Après là c'est plutôt bien. Et là le lieu. Et là ça c'était très. Ça c'est un bon exemple de ce qui a été fait. Par contre on voit qu'il y a un bâtiment principal où ils sont situés depuis 1935. Il y a un une maison chiance ce qui en Gris, où c'était un ancien bâtiment. Donc on voit bien que c'était de 1849 à 1935. On voit qu'il est aussi dans un pavillon sans doute plus ou moins annexe euh, et on voit que l'institution comprend aussi un parc euh, bah, le fameux parc Museum tout, où on avait tout à l'heure d'ailleurs. Donc du coup là il y a euh, plusieurs localisations il y a des localisations qui sont euh, successives dans le temps. Qui s'étendent dans le temps, il y a des, succès, il y a des bâtiments où ça s'étend dans, dans l'espace. Et euh, donc c'est bien fait exprès. Là, ça c'est un cas où, euh, notamment grâce aux qualificatifs, on voit de, de, de quoi, ça, à quoi ça correspond. On pourrait imaginer aussi peut-être des qualificatifs pour euh, Garden pavillon Ici, ajouter un euh, concerne. S'applique à, s'applique à. Et peut-être que c'est euh, les collections anciennes, j'invente n'importe quoi là. ou euh, collection, un, un fond particulier, le fond machin, le fond d'archives est dans ce bâtiment là, et le fond moderne est ailleurs, ou ce genre de choses. Ça aussi, c'est un, un, un, un, un conseil général que je vous donne, pas une obligation, c'est vraiment plutôt un conseil, c'est que si vous mettez plusieurs valeurs dans une propriété, à part les quelques cas où c'est évident, euh, il est important de mettre des qualificatifs pour savoir pourquoi il y a plusieurs valeurs. Alors il y a des contre-exemples, hein. par exemple euh, sur une biographie, la propriété enfant, on va mettre les 3, 4, 5, 50 enfants s'il a eu euh, en fonction de tous les enfants qu'il a eu Et Il n'y a pas besoin de préciser parce que c'est normal qu'il y ait plusieurs enfants à une personne. Enfin, Ce n'est pas, pas impossible d'avoir plusieurs euh, enfants, au contraire. Euh, par contre pour un lieu, ça peut être surprenant, c'est pas trivial d'avoir plusieurs lieux, et donc il est important d'indiquer un peu pourquoi. Alors on peut l'indiquer ici en qualificateur, typiquement pour les dates, mais peut-être qu'ici sur le garden pavillon du, du musée, il va y avoir des informations qui vont me dire euh, quel est l'architecte, quelle est la date de construction. Alors la date d'ouverture, qui n'est pas forcément la date de construction, la date de construction d'ailleurs normalement est un peu avant la date d'ouverture. Et euh, là l'occupant. Ok. Donc c'est en plus je vois que c'est Anno Lance. Je n'avais pas vu que c'était nous aussi qui avait bossé ici. Anneau, oui. Euh, sur cette propriété, c'est Anneau. Et Anneau fait bien les choses. Hein. Donc euh, je lui fais confiance sur ce sujet. Voilà, je vois que le chat a réagi. Euh, Lyokoy qui nous dit qu'au musée d'histoire de Lyon et d'histoire de la marionnette, euh, on a un musée d'histoire de Lyon et d'histoire de la marionnette dans le même bâtiment à Lyon. Le musée gadane et à Charazin qui nous donne aussi un autre exemple, à Châteaudun, il y a un, et c'est une seule institution visiblement, le Musée des Beaux-Arts et de l'Histoire Naturelle. et ben bah, ça c'est un très bon exemple que je vais prendre de suite du coup. Musée, alors on va prendre le Musée Gadagne pour voir un départ. Pour... Donc là c'est bien une institution qui regroupe deux musées finalement. Donc là, on peut comprendre. Ah, mais je me souviens, ils n'ont pas fait. Un... Ils n'ont pas fait passer un truc avec une grue par une fenêtre. Ça a été toute une toute une histoire ce musée. Ça me dit quelque chose. Euh... Donc un, un musée qui est un double musée. Donc là, on pourrait soit laisser la valeur générale musée, c'est correct, soit mettre deux valeurs musée d'histoire et musée d'art. Euh... Et là, ça serait totalement euh, volontaire, voulu et correct. Euh, et on voit d'ailleurs, j'ai vu ici qu'il y a un lieu qui est l'Hôtel Gadagne. Donc le, en plus quand le bâtiment a un nom, c'est encore plus pratique, parce que souvent le bâtiment du musée s'appelle aussi le musée, le musée d'Histoire et le bâtiment du musée d'Histoire. Donc c'est là que vient la confusion, de là dont vient la confusion d'ailleurs. Mais là, si le bâtiment a un nom séparé, euh, Hôtel de Gadagne, c'est simple. Voilà. Et donc là on a une date, peut-être qu'on a une date de, euh, c'est quoi, c'est fondations, création. Mais là ici, on a un musée Gadagne, euh, l'hôtel Gadagne du musée. Euh, Est-ce qu'on a une date non c'est pas un bon exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure, date, mais euh, le bâtiment, euh, sans trop m'avancer, sans connaître l'histoire, je suis à peu près sûr que le bâtiment a l'air plus ancien que, que le musée lui-même. Voilà. Il y a des informations qui sont spécifiques euh, au... Au, au, au, au musée institution et l'autre à l'hôtel. D'ailleurs, par exemple, je vois identifiant PSS d'un immeuble. Ça, ça me plaît pas parce que si c'est voilà hôtel de Gadagne, ça n'a rien à faire sur le musée. C'est sur l'hôtel que ça devrait être. Donc là, ça, typiquement, à dégager, à déplacer, euh, déplacer la formation. Donc j'ai un petit gadget qui va me. Voilà. Euh, euh, alors attends, ce que ça a bien fonctionné, parce que je me plante souvent à mon utilisation de ce gadget, parce que je suis un boulet. Et là, il m'a bien retiré. Oui, moins 351, moving to hôtel de Gadaigne. Et là, donc, du coup, si je vais hôtel de Gaddaï, je vais dans l'historique. Et là, il m'a ajouté. Je vérifie juste qu'il n'était pas déjà. PSS, non, il n'était pas déjà. Et on voit que pareil, l'identifiant mérimé, typiquement, s'applique au bâtiment et pas à et l'institution. Alors, Liocoll me dit dans le chat que le problème, c'est que les deux musées ont un guichet unique. Euh, mais ça qu'ils aient un guichet unique, entre guillemets, on s'en fiche. La question, c'est est-ce qu'ils ont un directeur unique Est-ce qu'ils ont une tutelle unique Est-ce que euh, ils ont des financements uniques Par exemple, il y a un seul guichet. Mais est-ce qu'on prend un billet ou deux billets à ce guichet Ou un bichet... est-ce qu'on prend un seul billet, mais combiné Et euh, si j'achète mon billet 5 euros, il y a 2,50 euros qui vont d'un côté et 2,50 euros qui vont de l'autre. C'est ça, en fait, la question qui est derrière. Et qui sont des questions intéressantes, d'ailleurs. Et on me dit qu'il y a aussi un musée des cycles et de la machine à coudre. Ok, d'accord. On prend un billet combiné. D'accord, mais est-ce que l'argent le... du billet, il va à qui est-ce qu'il va à une institution commune aux deux Est-ce qu'il est réparti qu entre les deux Est-ce que se... ces deux musées qui sont municipaux, hein, j'ai cru qu'on voir quelque part, c'est il a reçu la distinction musée de France. Là, le nombre de visiteurs, là, par exemple, il y a nombre de visiteurs. Est-ce que c'est pour le bâtiment Est-ce que c'est pour les deux On peut se poser la question. Est-ce que c'est forcément un billet combiné aussi Est-ce que je peux avoir un billet que pour un des deux Tellement de questions, euh, voilà. quand on va dans des données très précises, qu'on a des besoins très spécifiques, euh, typiquement, si je fais une requête euh, du nombre de visiteurs par musée, euh, bah, si j'ai un musée qui est double, bah, peut-être que c'est normal qu'il y ait deux fois plus de visiteurs dans les nombres de chiffres. Euh, ça aura peut-être une grande influence. Bon, alors, en l'occurrence, je vois que ce musée passe de 34 000 visiteurs en 2001 à 9 000 en 2004, trois ans plus tard. Euh, qui se passe des choses, euh, voilà, 70 000. 80 000, 105 000. Ouais, ce musée euh, a des chiffres qui varient beaucoup, sans doute en fonction d'une programmation d'événements, d'ouverture, de fermeture peut-être aussi. Alors voilà, bah, tu vois, le merci de me donner ces précisions, qui me dit donc qu'en fait, musée Gadagne, c'est un ensemble de quatre musées avec un seul directeur et quatre directeurs de collection, dont deux sont dans le même bâtiment, le bâtiment Gadagne. Euh, bah ça, c'est quelque chose qui est intéressant de me dire dans le chat, mais qui devrait être aussi représenté quelque part dans Wikidata. Il devrait y en avoir un élément pour euh, voilà Gadagne, musée au pluriel, en plus du coup, musée Gadagne, l'ensemble, comprend musée des arts et de la marionnette. Bah ça, ça me plaît bien que quelqu'un ait mis un, un, un sous-ensemble. Il dit que c'est une partie du musée. C'est ce que nous disait euh, Lou dans le chat aussi. On peut aussi séparer les entités et les relier. Bah, c'est exactement ce qui a été fait là. Partie 2, musée Gadagne. Et comme ça, euh, là, on peut peut-être mettre le nombre de visiteurs pour euh, uniquement le Musée Gaudí, ou euh, prix du ticket d'entrée, par exemple. Ça, c'est une information qu'on peut mettre aussi dans Wikidata potentiellement, qui peut intéresser des gens. Euh, des heures d'ouverture qui sont peut-être différentes pour les deux. Des... On peut imaginer plein de données qui vont être spécifiques à une partie seulement. Et si on essaie de le mettre tout sur la même sur la même page, sur le même élément, euh, ben, ça va pas le faire. Clairement, juste ça va pas le faire en fait. On va être confond, être confusionné. Euh, donc voilà. Euh, Est-ce que j'ai complètement oublié de vous partager cette requête et je m'en excuse. Je le fais en direct. S'ils ont les chiffres, pas sûr qu'ils qu séparent les infos en interne vu que tu visites les deux collections en même temps. Bah s'ils n'ont pas les chiffres, c'est pas grave. Mais je suis sûr à 90% qu'on on peut trouver des infos qui sont propres à une seule partie des musées. Bah par exemple, direct, ce que tu appelles directeur des collections, euh, j'imagine que c'est directeur de, des sous-musées quelque part. Et donc, du coup, on doit pouvoir mettre une propriété pour le musée de la Marionnette, donc j'ai perdu l'élément, Marionnette, Marionnette, voilà. Musée de la marionnette, ici, typiquement, on doit pouvoir mettre, euh, euh, ajouter une déclaration, euh, directeur, dirigeant, voilà. Et là, c'est le directeur de cette partie, directeur de collection. Donc, euh, dans un cas comme dans l'autre, quelle que soit l'information, j'ai pris le nom de visiteurs parce que c'est un truc qui me parlait. En ce moment, je travaille un peu sur les. D'ailleurs, Sucoria que je vois ici a importé récemment les, les chiffres de, de visite 2018-2019. Là, ça doit être Sucoria qui est passé, si on va voir l'historique, il y a une semaine ou deux. Voilà, le 19 octobre, bon, il y a presque un mois en fait, trois semaines, euh, à ma demande d'ailleurs, avec l'aide d'OpenRefine, qui nous sera présenté tout à l'heure par Alios, si j'ai bien suivi d'ailleurs, à 20h. Et là, bah, du coup, j'imagine que Sucoria fait le, le bon boulot et que c'est bien le nombre de visiteurs du, du, de l'ensemble musée avec un S Gadaï. Euh... Mais euh, c'est pas parce que cette information est commune aux deux qu'il n'y a pas des informations qui sont euh, disjointes. Voilà. Euh... Du coup, pour faire une autre requête, on peut faire justement euh, Select. Euh, quelque chose qui on va se limiter à la France pour aujourd'hui, on va se limiter même à la Suisse allez. parce que pas toujours la France, et que ce sûrement la Suisse il y en a peut-être moins, mais qui ont, du coup je vais le mettre en dessous pour que ce soit plus visible, euh, nature de l'élément, d'être un musée en général, musée des institutions qui le concerne, et d'avoir aussi pour deuxième nature de l'élément sur le même élément, d'être un musée d'art par exemple musée d'art, et puis alors là, du coup, entre les deux, je suis perdu. On va mettre musée d'histoire, hein, peut-être. Musée d'histoire au total, il n'y a pas. Bon, ben, on va regarder musée d'art. On, on va tenter les seuls si ça donne quelque chose. Voilà, j'en ai trois. Et, euh, et ben je suis dans l'expectative, euh, comme ça. Euh, alors, il s'appelle quand même Kunstmuseum, ce qui en français se, se traduit littéralement par musée d'art. Euh, donc, est-ce que c'est vraiment musée d'art plus musée que nous disent les sources, un forme et Kunstmuseum euh, C'était déjà tout à l'heure forme qui, qui nous mettait le, le bazar un peu. Euh, est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est pas les deux À voir. Je connais pas le contexte, donc je vais pas me permettre d'y toucher. Je soupçonne quand même très fortement que ça soit ça qui soit en trop. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure, qui Informe, pas de précision, c'est un musée en général. Il utilise le mot musée. En... Euh, le musée du textile, pourquoi ça commence par le aussi hein Alors là c'est pareil, on a tout. On a musée d'art, institution patrimoniale, musée, musée textile. Euh, musée textile, musée d'art, c'est sans doute correct. Alors, après, est-ce que le musée textile, c'est une sous-classe de musée d'art? Non, c'est un musée d'art. Donc, il y a peut-être, voilà, de l'art et des textiles. Est-ce que les textiles sont de l'art? Ça, c'est encore une autre question. Euh, institution patrimoniale, musée, à mon avis, musée à centraux, par contre, clairement. Euh, mais encore une fois, bah voilà, je connais pas le sujet. Euh, alors, par contre, le, ça, je vais clairement le dégager. Et en plus, voilà, en français, c'est musée du textile à Saint-Galles. Et en anglais, ça s'appelle Textile Museum Singal, Textile Bibliothèque on les euh, donc c'est la collection. Donc là, l'élément, est-ce qu'il est sur juste le musée ou est-ce qu'il est sur le musée, la bibliothèque et la collection Pas clair, encore une fois. Ce qui est légitime, hein, on peut à la limite mettre les trois ensemble et faire des sous-éléments sur chacun. Ça, c'est pas un problème. Le problème, en fait, il arrive quand euh, ici on dit quelque chose ici on dit un peu autre chose. Et que pour quelqu'un qui reprendrait les informations de l'extérieur, ça va être le bazar. Et le musée des beaux-arts Panzel voilà, musée d'art, institution patrimoniale, musée. Suisse-Laminventory, Arkinform encore. Bon, bref. Alors voilà aussi un truc qui ont été fait il y a longtemps et qui sont pas bons. Image, une image de l'extérieur, une image de l'intérieur, c'est très bien, sauf qu'en fait, ça, image de l'intérieur. Euh, maintenant, on a une propriété spécifique qui s'appelle image de l'intérieur, littéralement. On n'a pas besoin de le mettre là. Ça, j'ai pas besoin de connaître le sujet pour savoir que image de l'intérieur, image de l'intérieur, image de l'intérieur. Et ce genre de choses qui a l'air stupide comme ça, et qui me prend un peu de temps, en plus, voilà plus d'une demi-heure juste sur ça, sur juste explorer le sujet. Quand on imagine nos lecteurs, nos réutilisateurs de données sur Wikidata, euh, eux ils connaissent pas, ils savent pas si c'est fait exprès ou pas. Ils ont envie un peu de fast-food de l'information parfois, on le sait. Euh, les gens ils ont pas toujours le temps, ils vont peut-être abandonner d'ailleurs s'ils trouvent pas le temps. Et, euh, et c'est dommage, c'est enfin c'est triste, c'est presque dangereux. Euh, pareil, à pourquoi il y a deux, deux fois la même en plus, Kunstmuseum Appenzel Kunstmuseum. Oui, la, le, en fait c'est la même avec le WW, ça redirige vers l'autre. Pas bah, cool, pas bah, cool ça de faire ça. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui va nous pour les requêtes et on va pas savoir pourquoi. Ouais. Euh, Losona. Alors attendez. Euh, Yokoi qui nous dit Ah oui, j'ai jamais vu ça T as un exemple d'antenne sur les itré, dans Alors, euh, je vais vous partager vite fait cette requête. Et je vais faire une requête parce que tu me demandes si j'ai un exemple. Comme ça, en tête, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Mais euh, du coup, on aurait quelque chose qui a euh, WDT, nombre de visiteurs. Alors, comment c'était fait sur le musée gardien musée gar... musée gar... C'était quoi le truc de marionnette, la propriété qui reliait les deux C'était comprend Et 527. Donc, quelque chose qui a un nombre de visiteurs. NB, on va l'appeler total, qui a comprend, euh, on va l'appeler sous partie, et la sous partie a elle-même du coup un visiteur de, de la partie. Est-ce que ça, ça nous donne un résultat Oui, ça nous donne 244 résultats. Et on a, euh, alors c'est en fait là c'est le même qui a plusieurs fois. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs visiteurs à chaque fois. En fait, on va faire du coup un distinct. Euh, total partie. Et pour que ce soit plus visible pour vous, pour être un fois, ça je vais l'appeler total. Et ça, je vais l'appeler partie. Comme ça. Voilà, là j'en ai plus que 52. Ceci dit, c'est pareil. Il y a celui-là qui revient plusieurs fois. Mais du coup, on a un. Car Elliott Regional Library System, donc c'est le, le réseau de bibliothèques total. Et là, on a une des bibliothèques de ce réseau. Et on a, si on descend, le nombre de visiteurs euh, total du réseau en 2016, 203 000 personnes. Et à celle-là, on a le nombre de visiteurs en 2016, qui n'est plus que de 4800 Sur là, on avait 30, 203 000. Donc là, clairement, c'est un bon exemple. Euh, on peut se dire que là, le chiffre, c'est juste. Alors du coup, qu il, voilà qu'il y a toutes les, les, les parties du réseau. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis du coup, il y en a une qui est d'ailleurs la librairie, euh, la bibliothèque principale. Hall de l'objet Managable. D'ailleurs, ici, on peut mettre euh, bibliothèque principale. ça sera en français pour les prochains qui passeront. Principale. Euh, ce que je voulais faire avant de sauvegarder, c'est vérifier qu'on a déjà un truc qui se fait bibliothèque principale. Non. Et centrale, parce qu'on appelle ça aussi centrale parfois en français. Non. Donc je vais mettre aussi la bibliothèque centrale. OK. Euh, mais donc là, du coup, on a une liste de comprendre qu'on contient 3, 4, 5, 6. Mais peut-être qu'il y en a une septième qu'on connaît pas, donc on peut pas juste faire le total. Peut-être que ce chiffre est plus que la somme des parties de chacun parce que euh, parce que ça n'a pas été rentré. Donc euh, voilà un exemple. Donc ça, c'est un système de bibliothèque. Celui-là, c'est pareil, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est aussi un système de bibliothèque Navibus. Ah oui, alors là, c'est le nombre de visiteurs, le nombre d'utilisateurs du réseau fluvial, en fait. Mais on a le système de Navibus au total. À, euh, à Nantes, casse, euh, 500 000, 200 000, bon, ça varie. Et si je cherche comprends je dois avoir les différentes lignes et j'ai le nombre d'utilisateurs de, de, de chaque ligne. Euh, voilà. Allez, vite, je vais vous partager aussi. Et donc, euh, avant de vous partager, pour faire bien total, la belle partie libellé pareil service. C'est euh... Voilà, en plus, du coup, tout de suite, la bah, collection de peintures de l'État de Bavière, qui doit être un ensemble qui compte plein des sous-parties. Donc, là, de l'abbaye bénédictine de Tauberin, ouais, ouais. euh, etc. etc. collection bah, de l'État la, de, la, de, de Bavière, justement, il y en a plusieurs. Il y en a même énormément d'état de Bavière, il y a tout un tas de sous-musées en fait. C'est peut-être plutôt une, un, ce qu'ils appellent collection, en fait, ça doit être plutôt un département euh, étatique, enfin du land, de, de l'état de Bavière. Voilà, donc en fait, il y a plein d'exemples. Et je ne sais pas si c'était d'ailleurs exactement ta question, mais ça prouve bien ce que je voulais dire en tout cas. Voilà. Ok. Euh, et du coup, Losona avait, avait des questions. Il me disait que Alios.. Euh, aussi connu sous le nom de Azazas, nous dit que c'est pour 22 heures Ah d'accord. Hum, ben parfait. Et il nous dit aussi que je suis d'accord de faire la différence euh, avec les PC et institutions selon ici. Le numéro Siret, par exemple. Oui, tout à fait. N'importe quel identifiant en général, d'ailleurs, mais euh, le numéro Siret en particulier, le Siret, le ET, veut dire établissement, c'est vraiment le bâtiment. L'institution, pardon. Euh, non, l'établissement est si Rennes, c'est pour euh, l'institution. Euh, et et Lusona se permet de critiquer l'architecture suisse. Je ne commenterai pas. Je ne dirai pas que je suis d'accord. Non, je ne dirai pas. Voilà. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas si ça appelle des questions, des commentaires. N'hésitez pas. Et euh, sinon, euh, ce que j'ai tweeté cet après-midi, d'ailleurs, vous avez plus certains peut-être le voir. Euh, je m'intéresse au volcan d'auberne forcément en Auvergne. On ne peut pas ne pas faire les volcans. Et donc, on va mettre un item qui a pour nature, nature, l'élément d'être un volcan structure géologique et qui a pour nature de l'élément d'être une montagne. Euh, alors ça ça va être peut-être trop gros. Non, sur le monde entier ça passe. Il y a 374 résultats. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant d'y toucher, je vais aller voir avec le projet géologie ou volcanologie. Mais très souvent, voilà, on a en double montagne et volcan. Alors, il se peut potentiellement qu'un volcan, ait, soit un ancien volcan est disparu, donc il n'y a plus de montagne physiquement, mais quand il y a un volcan ici, il y a quand même indiqué sous classe de montagne. Donc euh, je vais discuter avec les personnes concernées, forcément, euh, avant d'y aller comme une brute, mais euh, en fonction de l'évolution de la discussion, il est fort probable que, que je décage tous ces montagnes. Parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir deux choses différentes. Euh, voilà. Et euh, d'ailleurs, c'est pareil, là, vous voyez que Volcan, je n'avais pas fait gaffe. Ce qui est con. Bah oui, alors c'est peut-être ici qu'il y a un problème. Mais en ce cas ce qui est sûr, c'est qu'entre ça et ça, il y a redondance. Et qui dit redondance, dit mauvaise idée. Et là, en plus, je me rends compte que euh, volcan est source de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et source de roches magmatiques. Euh, pareil, on a des propriétés plus précises que ça. Pourquoi ça s'appelle le ça aussi C'est pareil. Je ne sais pas qui est ici. Ah a ici un dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il n'y a pas besoin du de le devant. En fait, il n'y a pas d'article en français. Non, il n'y a pas d'article en français. Donc clairement il y a un souci entre avoir montagne ici et en fait là du coup on a montagne et volcan qui est sous clé de montagne. Donc, on a deux fois montagne. Il y a un souci. Euh, ce qui est con parce qu'un volcan n'est pas obligatoirement une montagne, l'accumulation des matériaux n'est pas obligatoire. Euh, sauf que du coup, s'il n'y a pas accumulation des matériaux, c'est pas un volcan. C'est, euh, oublié le terme technique, mais euh, il y a un terme technique, il me semble pour ça, une bouche magmatique, un truc comme ça, je ne sais plus. Que dit l'article Wikipédia Toujours quand on a un doute, on peut remonter. Euh, un volcan est une structure géologique qui résulte de la montée puis de l'éruption. Euh, effectivement, c'est pas hyper clair que ce soit un. un, un Une, un relief géologique du coup ce que ça je dire géomorphologie ouais il bah, pareil tu vois il faut vérifier et c'est ça en fait qu'il faut que, que j'ai envie de vous pointer du doigt c'est que euh, moi là je connais bien le système j'ai du temps à dépenser etc donc je vais vérifier plus tard en, pas en direct mais tout à l'heure je vais regarder de près et puis je vais essayer de comprendre ce qui se passe mais pour quelqu'un qui débarque c'est absolument pas parlant c'est enfin c'est genre de choses qui peut vous, vous dégoûter de, de contribuer <coughs> ce qui est euh, a priori je l'espère en tout cas pas le but ceci dit je vois qu'en anglo-saxon ancien anglais ok d'accord euh, ça s'appelle euh, fearberg qui ressemble quand même pff, très fortement à montagne de feu Uh, fire, uh, uh, fire, ça ressemble à fire et berg, uh, berg en montagne allemand. Uh, uh, donc, uh, je pense que volcan sous classe de, de, de montagne, c'est pas totalement déconnant. J'ai des vagues souvenirs de, de géologie où j'ai appris que il euh, y a un truc, c'est pas bouche magmatique, mais euh, bref, quand ça fait pas une montagne, ça s'appelle pas volcan, il y a un autre nom pour ça. C'est peut-être dans l'article d'ailleurs. Si je cherche montagne, hein. les laves refroidies, et les formes constituent qui peuvent, qui peuvent s'accumuler. c'est pas obligatoire. Euh, etc. etc. Hein. Les volcans peuvent prennent des formes variées, la plus typique étant celle d'une montagne la définition de volcan a évolué au cours des siècles ça par contre c'est quelque chose qui est effectivement vrai euh, et ceci dit j'ai vu tout en bas que euh, ces portails du volcanisme et le portail de la montagne c'est de l'anglo-saxon ils n'avaient pas la notion euh, je me permets de dire réf référence nécessaire parce que bon le volcan c'est quand même une notion que notamment Pline a largement pas discuté et Pline donc c'est le c'est antérieur à l'époque anglo-saxonne et en plus c'est un auteur qui a été très largement diffusé y compris euh, dans le monde anglo-saxon euh, j'en suis à peu près certain. Donc ça m'étonnerait que euh, les les Anglo-Saxons ne connaissaient pas du tout la notion. S'ils ont réussi à en faire un Ceci dit, d'ailleurs, c'est la même chose en breton. Hein. Ménestan, en breton, ça veut dire littéralement montagne de feu. Vous n'avez pas de définition moderne ben, je... Oui, là déjà, je suis plus d'accord avec toi. Euh, ceci dit, Pline est quand même un naturaliste, on... naturaliste à l'ancienne mode, hein, mais il a quand même beaucoup réfléchi à des classifications d'espèces, à ce genre de choses, dont l'inné s'est inspiré ensuite, d'ailleurs, plus tard. Euh, donc, euh, je ne vais pas m'avancer et trancher décisivement. Je ne vais pas toucher hein, à ça aujourd'hui. Euh, je ne vais pas aller essayer de comprendre ce que dit l'article Fireberg. Euh, Mais euh, il est en sous-classe de quoi Il est quand même en sous-classe de montagne. Ah. Un volcan en Antarctique. Ok, d'accord. Donc, euh, sur la Wikipédia en anglo saxon, donc en ancien anglais. Il y a euh, trois. Enfin, il y a une sous-catégorie et il y a l'Etna, du coup, avec le torn, donc qu'on reconnaît pour ceux qui connaissent. l'article général sur les... les volcans et les volcans en Antarctique avec euh, tiens, le... le mont Erebus. Oui, d'ailleurs, souvent les volcans s'appellent mont quelque chose. Hein. Donc, euh, ça sous-entend l'idée d'éminence, quand même. Peut-être que c'est n'est pas. Euh... Montagne qu'il faudrait mettre, c'est peut-être quelque chose comme. Euh, il me semble qu'il y a euh, relief, relief, euh, sans topographique. Voilà. Sans tomographie sismique, preuve d'une chambre magmatique, on ne peut pas statuer sur la nature d'un volcan. D'après les définitions géologiques modernes, se reposer sur la définition des anciens, c'est absurde oui enfin pompéi a été détruit par un volcan j'ai pas besoin d'une chambre magmatique euh, enfin d'aller l'analyser pour être sûr que c'est euh, littéralement une montagne qui crache du feu quoi. Euh, donc effectivement la, la, la vue moderne est bien plus précise euh, mais c'est quand même qu'une précision d'un concept général qui existait déjà certes de façon floue mais qui existait bref on s'éloigne du sujet totalement. Toujours est-il qu'il y a 374 éléments qui sont à la fois une montagne et un volcan, et alors que volcan est actuellement indiqué comme sous-classe de montagne. Il y a clairement. Un lac de lave est un volcan, que nous dit l'utilisateur Ça, c'est un bon exemple, par contre, pour euh, continuer cette discussion. Non, c'est une formation volcanique, c'est pas un volcan. C'est bien ce qui me semblait. Euh, toute formation volcanique n'est pas forcément un volcan. Et d'ailleurs, du coup. Alors je ne sais plus si j'ai partagé cette requête ou pas. Non, je n'ai pas partagé cette requête. Je vais vous le faire tout de suite. Euh, et du coup, d'ailleurs, plutôt que de faire une requête, on va aller sur euh, Angry Loki un grave Builder, s'appelle, si je me souviens bien. Volcanatar grave Builder. On lui donne Lac de lave, On peut se mettre en français d'ailleurs, ça sera encore mieux pour nous. Lac de la sous classe. Et donc je veux euh, en, en reverse, je veux remonter à l'envers. Non, je veux du coup en bidirectionnel dans les deux sens. Sous classe 2. Voilà. voilà. Et là on voit qu'il y a des boucles. J'aime pas les boucles, c'est pas un bon indice. Quand même. Alors ça se boucle pas totalement, sinon on Non, pas tout à fait. Du coup, l'acte de lave. Ah non, mais c'est pas l'acte de lave que je voulais. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est que je, ce que je voulais, c'était la formation volcanique. Donc, formation volcanique. Voilà, et là j'ai beaucoup plus de choses. C'est ce que je voulais. Et à mon avis, je vais aller juste en remonter en sens inverse les propriétés. Voilà. Donc, les formations volcaniques, on a. On voit d'ailleurs très visuellement tout de suite euh, que la sous-classe principale c'est volcan, qui a beaucoup de sous-sous-classes d'ailleurs. Mais on a voilà, des tubes de lave lunaires. Alors on a, voilà. On a formation volcanique, tunnel de lave, tunnel de lave euh, lunaire, martien, -là, je ne sais pas ce que c'est, euh, terrestre. la cuevas n'est pas une sous-classe. Voilà, typiquement, nature de l'élément et sous-classe. Non, c'est pas une sous-classe, à moins qu'il n'y en ait plus. Last cuevas, c'est un pluriel, peut-être qu'il y en a plusieurs. Et très probable que ça ne soit pas une.. Ça ne soit pas correct. Là, je devrais avoir une classe par un élément. On a des coulées de lave, on a des orgues basaltiques, des cheminées volcaniques, des plages de sable noir sont aussi techniquement une formation volcanique. Le résultat d'une formation volcanique en tout cas. Une île volcanique. Un... Qu'est-ce que j'ai là aussi tout un tas de choses. L île volcanique, et celui-là, c'est quoi J'arrive pas à dire un champ volcanique un champ volcanique. Ok, cool. Un dôme de lave. Voilà, dôme de lave. Aussi. Qui n'a pas évolué en volcan, justement. Donc pour l'instant, voilà. Et volcan, bah, on a tout un tas de sous-classes. volcan debout, volcan endormi, volcan actif, volcan endormi, volcan bouclier volcan sous-glaciaire, fissure volcanique, etc. Tout n'est pas, pas parfait, là, sans doute, il y a des trucs à corriger. Mais on voit au moins.. Un... Là, ça a l'air plutôt bien fait là, globalement. Hop là, je vous partage le lien vers cet outil qui est quand même très intéressant. Ah, mon dico de géologique indique que c'est un relief, pas une montagne pour volcan. Eh bah, ben du coup, sans doute que c'est ça, et que ici euh, il faut changer. Euh, les volcans. Volcans, c ici. Euh, il faut retirer une montagne et mettre euh, relief avec la source. Parce qu'en plus, là, il n'y a aucune source donc euh, je fais confiance aux gens ça au doigt mouillé à mes connaissances de géologie ça a l'air globalement correct mais euh, voilà globalement sur Wikidata comme sur wikipédia et ailleurs une source c'est toujours bienvenue ça permet toujours d'y voir plus clair voilà ça m'a permis de montrer aussi ce petit outil euh, je peux reprendre des exemples encore pendant une heure encore et encore je pense pas que ça soit forcément très pertinent euh, S'il y a des questions, je vais prendre les questions. Et euh, pour résumer, du coup, pour euh, le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est que euh, choisir une bonne nature de l'élément, c'est pas toujours simple. Il faut réfléchir euh, prendre quelque chose qui soit assez général pour être vrai, quel que soit le concept, mais assez précis pour qu'on comprenne le sujet de l'élément. Euh, donc c'est toujours un compromis entre deux extrêmes que souvent sur Wikidata il y a des erreurs, il y a des imprécisions, euh, que ça soit volontaire, involontaire, que ce soit des humains et des robots qui se battent un peu. Euh, quelle que soit la raison, ne faites pas forcément totalement confiance. Regardez, bah, encore une fois, s'il y a des sources pour vous dire ça c'est un volcan, ça c'est pas un volcan. Euh, moi, en plus, c'est le cas en, en, en, ici en Auvergne, c'est que euh, tout s'appelle puits. Et, euh, en fait, derrière la notion de puits, il y a des vrais volcans, des faux volcans. Il reste des cheminées magmatiques toutes seules où euh, tout le cône de euh, volcan a disparu. Euh, il, y a un, où il y a au contraire tout le volcan et il y a une, le cratère de la des est vide. Il y a tout un tas de choses très différentes derrière le mot terme de puits euh, qu'il est important du coup de, de sourcer, de, de, de distinguer. Et euh, je passe pas mal de temps à faire du ménage. Euh, à tel point, d'ailleurs, qu'il y avait une dizaine de volcans en Auvergne qui n'étaient même pas indiqués comme étant, euh... enfin, qu'il y avait quasiment aucune information. Euh, certains étaient même pas indiqués comme étant en France, alors qu'il y avait une catégorie "volcans de euh, Puy de Dôme" sur Wikipédia. Clairement. Euh, et puis, le Massif Central, c'est lui-même une ancienne chaîne de montagnes. Oui, avec des volcans dessus. Mais tout ce qui est en, en Massif Central n'est pas forcément un volcan. Et tout ce qui s'appelle puits n'est pas forcément un enfin il y a toujours des choses un peu compliquées, euh, parce que comme toujours, la complexité de la réalité euh, se traduit par une complexité dans Wikidata. Et on ne peut pas faire l'inface et... et faire une négation de ce qui est. Enfin, oublier, se dire Ah oh, ça c'est trop compliqué, on n'est pas dans Wikidata. Wikidata, c'est quand même un système qui peut aller très loin dans les précisions. Euh, typiquement, j'en n'en ai pas trouvé d'exemple là. Euh, J'ai pas d'exemple qui me vient en tête facilement mais euh, on pourrait mettre euh, en double nature montagne et volcan sur un volcan OVM et dire euh, euh, volcan selon telle source, parce que pendant longtemps on a cru que c'était un volcan. Et en fait, justement, quand a, les définitions scientifiques modernes sont arrivées avec des sismographes, euh, des, euh, tout, tout le matériel moderne d'analyse en tout cas en faisant des recherches, ils se sont rendus compte « bah, ah, oups, en fait, c'est pas un volcan, c'est un plissement de terrain qui ressemble, etc. etc. » euh, Et du coup, euh, là, c'est un cas où c'est justifié d'avoir deux valeurs. Et c'est pour ça qu'il est important, quand on met plusieurs valeurs, de le faire en pleine connaissance de cause et volontairement. Euh, et du coup, le tu me donnes un super bon exemple pour rebondir et pour conclure c'est que déjà euh, Yann et Albin, donc Yann Ainali et Albin Larson, euh, tous les samedis soirs sur euh, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter et Periscope, si vous me bien, euh, en temps réel, en parallèle, euh, diffusent un, un live en anglais, où ils parlent de Wikidata, de tout un tas de choses. Le live de samedi prochain, tu peux euh, parleront de. on pourra écouter autour de tout ce qui est cartographie. Et euh, sur le, la conférence, euh, la COP26, là, la conférence sur le climat, la conférence des parties sur le climat, il euh, y a deux localisations parce que c'est à la fois dans un bâtiment précis de Glasgow et à la fois c'est une conférence qui est un peu décentralisée dans plusieurs autres endroits de Glasgow. Euh, et d'ailleurs ils l'ont dit lui-même, hein, je crois, je me souviens euh, que Yann a dit bon, c'est un peu bizarre, euh, je vais retirer la valeur Glasgow parce que j'ai une valeur plus précise. Et en fait, ils ont dit ah mais non, c'est une conférence décentralisée, il y a peut-être besoin. Euh, et du coup, je ne sais pas si entre temps ils sont repassés sur l'élément pour l'améliorer, pour dire euh, c'est volontaire, il y a deux valeurs parce que là, typiquement, pour utiliser des qualitéateurs pour euh, conférence principale et conférences satellite. Euh... Et du coup, voilà, en fait, ils sont passés sur le, le sur l'élément. Ils ont constaté on c'est bizarre, on hm, finalement on laisse. Mais ça, ça transparaît pas. Si on n'a pas regardé le live de samedi soir, on ne veut pas le savoir, ça. Et du coup, le lecteur qui débarque, il a très. Enfin, je veux dire, je suis sûr que 99, 99,9999% des lecteurs de Wikidata n'ont pas vu le live de Yann de samedi soir. Et donc, ils ne savent pas. Et donc, du coup, si on ne donne pas l'information, ben, l'information est perdue. Et ça, c'est triste. Je pleure quand l'information est perdue. Voilà. Euh, je vois qu'il y a deux autres marques, du coup. Cole qui repart, qui, qui est complètement à fond dans ses réminiscences, ses souvenirs de sa licence de géologie, et qui nous dit Tu peux avoir une montagne pendant 300 millions d'années et un volcan depuis les 15 derniers millions d'années. Tu veux dire un volcan qui aurait émergé au sein du. ce qui n'était pas une, un volcan non euh, Je n'avais pas réfléchi à ce cas-là, mais c'est un bon exemple. Alors, du coup, est-ce que c'est un ou deux éléments se posent la même question qu'on vient sur la question des musées qui euh, est une question centrale de Wikidata dont on a parlé à la Wikidatacon aussi euh, c'est de là que vient aussi mon sujet de ce soir c'est que est ce qu'il faut faire un élément ou deux et comment répartir et comment ne pas doubler et pas euh, comment tout mettre bien euh, c'est totalement ce qui se passe en Auvergne ah oui oui euh, j'ai aussi de vagues souvenirs c'est un plissement de la formation de la chaîne alpine etc oui parce qu'inverse Ouais faudrait que je vérifie, que je révise. On pourra en parler après, hein. on continue cette discussion en privé de quoi si ça t'intéresse. Par exemple sur Discord. Euh... Et à Sarazin, ça va être la dernière question parce qu'il est déjà 19h10, qui nous dit typiquement quand il y a plusieurs valeurs de la nature, ça peut être quelqu'un qui a une valeur générale et quelqu'un qui a une valeur précise sans faire le ménage. Euh, bah oui, c'est ça. Mais tout le problème dans ta phrase, que moi je vois de l'extérieur, c'est le sapeux. Peut-être que c'est une erreur, peut-être pas, et on ne le sait pas. Et vu qu'on ne le sait pas, eh ben on est perdu. On est perdu, et ça oblige aussi les gens qui sont derrière à perdre du temps, à repasser derrière et à se dire Ah, il a mis de valeur. Est-ce que c'est fait exprès Oui, non. Est-ce qu'il y a des sources qui expliquent pourquoi euh, Oui, non, je perds du temps. Voilà, quelqu'un qui a passé 30 secondes à faire quelque chose et qui est tout content de lui, en plus, très certainement. Bah, il oblige quelqu'un d'autre à y passer une heure, parfois deux heures. Et quand on a 100 millions d'éléments maintenant sur Wikidata, euh, bah, ça devient juste pas gérable sur le long terme. Et ça va être, à mon avis, euh, je ne je vais pas parier, je vais parier 10 centimes et pas plus, mais euh, je fais la prédiction que dans le futur, ce genre de problème, de plus en plus, va remonter à la surface et va refaire que ça va euh, casser des requêtes, ça va casser des outils. Euh, et ça va devenir une conversation qui va prendre de plus en plus de place dans la communauté Wikidata. J'en suis persuadé, relativement. À moins que quelqu'un ou un groupe ou un projet se réveille et se dise Ah, moi je prends un problème à, à bras le corps et j'édicte des règles déjà, et ensuite je fais le ménage. Euh, sans ça, je... Alors, on va pas tout casser non plus. Wikidata survivra à un peu de redondance, un peu de problème de qualité mais ça va nous ralentir ça va nous perturber et donc si vous vous utilisez deux outils et notamment des outils de contribution en masse faites attention à ça euh, je sais que dans le domaine de la bibliographie aussi je suis passé plusieurs fois euh, à, enfin je passe et je repasse presque toutes les semaines tous les mois en tout cas à corriger des choses où euh, quelqu'un a confondu euh, un tome et un volume euh, une œuvre et une édition des trucs comme ça et ça c'est le bazar. Bref, on ne va pas régler tous les problèmes de Wikidata ce soir. J'avais juste envie de pointer le doigt sur certains problèmes, problématiques en tout cas, euh, et engager la réflexion. Euh, J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous fera réagir. Euh, Peut-être que pour certains de ceux qui sont intervenus dans le chat, en tout cas, je pense que c'est des problèmes que vous aviez plus ou moins en tête. Et, euh, et voilà, ça va être tout pour ce soir. Peut-être qu'on continuera, euh, peut-être pas la semaine prochaine, on va alterner avec d'autres sujets. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que par contre, je serai de retour la semaine prochaine pour refaire un peu de Sparkle et de Wikidata. Et que je serai avec plaisir avec vous pour vous revoir. Et que si vous avez des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Ciao ciao